Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous présenter la première asset que je mets à disposition sur le site. Euh, c'est une asset relativement simple qui va gérer la vue à la première personne et à la troisième personne. Alors j'ai réalisé cette asset parce que c'est une question qui revient très souvent et plutôt que de faire un, un tuto je me suis dit tiens allez on va faire une asset ce sera un peu plus sympa en tout cas dites moi ce que vous en pensez que ce soit au niveau de l'asset ou en tout cas au niveau de l'idée. Évidemment ici c'est une asset relativement simple qui je pense va servir à ceux qui se posent cette question là c en général ceux qui débutent mais donc je vous mets euh, sur le site cet asset à disposition alors cet asset s'appelle euh, player cam view alors évidemment pour importer une asset au cas où vous ne le savez pas vous faites asset import package custom package là vous allez renseigner en fait le chemin où se trouve votre asset et ici elle s'appelle euh, player cam view je vais l'ouvrir tout simplement et je l'importe donc on peut voir ici sur ma scène, j'ai un chevalier euh, sur une scène ici avec un décor et euh, bah, j'ai positionné une caméra et les mouvements du personnage sont très basiques, une petite rotation et ici euh, une animation simplement euh, de course comme on peut le voir. Donc j'ai posé une caméra dessus pour le moment et on va voir comment on peut utiliser euh, cette caméra. Alors. La caméra existante ici, je vais euh, la, la, la supprimer parce qu'évidemment, euh, dans le préfab que je mets à votre disposition, il y en a une. Donc, on va. Enfin, on peut la laisser. D'ailleurs, je vais vous montrer pourquoi. Donc, vous avez euh, le, play, le dossier Player Cam View qui est apparu avec un dossier démo. Dedans, vous avez une démo scène pour le, le faire aller. Et sinon, vous avez le dossier préfab et vous avez le préfab qui est ici. Donc, le préfab, il faudra tout simplement le glisser sur votre player. En l'occurrence, ici, Toon RTS Demo Knight. Donc ici, on peut voir euh, que ma caméra, déjà quand je glisse mon préfab, elle passe au-dessus de l'autre. Tout simplement parce que j'ai mis une propriété euh, son DES, je l'ai mis par défaut à 2. Donc en général, euh, les caméras par défaut possèdent un def de 0, donc on passe devant. Mais là, je vais pouvoir la supprimer parce qu'elle sert plus à rien. Donc je vais sélectionner euh, mon préfab et je vais surtout ouvrir. Ici, on peut voir qu'il y a une caméra FPS. Je vais la sélectionner. Je vais passer en, en vue du dessus et on peut voir que j'ai un petit gizmo à l'intérieur de la caméra et je vais pouvoir en fait tout simplement déplacer cette caméra. Alors cette caméra s'appelle caméra FPS donc c'est la vue à la first person. Vous n'aurez qu'une seule et unique caméra à régler. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais la positionner à peu près devant ici assez vulgairement euh, et euh, bah, ça suffira. Voilà. Donc une fois qu'elle est ici, euh, pas de problème. Donc je, évidemment ce sera affiné en fonction de ce que vous voulez faire. Ici vous voyez que je le fais assez vite. Hein. D'ailleurs elle devrait monter un petit peu. Voilà. Donc ça c'est la vue du player. Alors je vais sélectionner maintenant mon, euh, mon préfab player cam viewer et on va aller voir ses propriétés vous allez voir qu'elles sont relativement simples alors au niveau de la première propriété c'est la caméra fps donc par défaut c'est la caméra qui est enfant ici du préfab change sound là vous allez pouvoir assigner un son en fait un audio clip qui va euh, bah, tout simplement se jouer quand vous allez changer switcher la vue passer de la vue à la, à la première personne à la troisième personne Ensuite Key Switch. Alors, vous avez ici la possibilité euh, de choisir toutes les touches. Il y a toutes les touches du clavier. Et évidemment, j'ai choisi la touche V ici par défaut, mais vous pouvez la changer. Et donc, je vais pouvoir switcher d'une vue à l'autre en appuyant sur la touche V. Caméra Dev, je vous l'ai dit, par défaut, elle est à 2. Et ici, vous avez la partie euh, First Person, euh, on va dire euh, Smooth Follow. Alors, pourquoi j'ai fait ça Parce qu'en fait, il y a, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'une seule caméra, et on va euh, utiliser. J'ai combiné en même temps le script Smooth Follow que vous connaissez certainement, qui va Permettre en fait de suivre le player euh, et tout simplement euh, bah de, de choisir le recul, la distance et faire un dumping, vous allez voir, pour avoir un effet un petit peu euh, en douceur, euh, un travelling de la caméra. Donc par contre, il faut renseigner le player. Donc ici, je glisse mon player dans le champ player. On va faire play, et on va voir tout de suite ce qui se passe. Donc on peut voir qu'ici, je passe directement, je démarre en, avec la vue euh, troisième personne. Donc je peux régler ici, on peut voir la distance la hauteur et ici euh, le dumping comme je vous l'ai dit avec ce petit effet euh, par exemple je peux passer beaucoup plus enfin, là on ne le verra pas mais si par exemple ici je passe un dumping euh, de je vais exagérer de 6 et en rotation aussi on va avoir un effet en fait euh, à la rotation comme vous pouvez voir voilà donc voilà comment ça fonctionne euh, c'est pas plus compliqué que ça vous voyez qu'au niveau des réglages il n'y a pas grand chose à faire hein. euh, il suffit de faire ça alors vous avez la possibilité euh, du coup d'utiliser la touche V pour switcher d'une vue à l'autre alors on va tout de suite tester j'appuie sur la touche V et on peut voir que je passe bien en vue à la première personne je switch, je j'appuie sur la touche V et on peut voir que je reviens bien Voilà. donc c'est pas plus compliqué que ça vous, voyez, vous pouvez voir que c'est relativement simple à utiliser euh, et ça permet vraiment pour ceux qui débutent bah, d'avoir la possibilité de faire ça comme on peut le voir très rapidement alors on voit juste un petit bout de son épée mais enfin, en même temps l'animation n'est pas parfaite pour faire ça, mais si vous avez un, un tireur ou quelque chose, vous pouvez régler évidemment la caméra pour qu'elle soit un peu plus près ou qu'on voit une partie de l'arme. Euh, donc, au niveau ici, si je reste en maxi, j'enlève le maximize on play et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, vous allez voir que ici ma caméra va tout simplement en switchant sur la touche V, vous voyez, elle démarre derrière et ici elle repasse à la position initiale donc je me sers tout simplement de la position initiale euh, que vous réglez ici qui sera la vue FPS et grâce euh, au script Smooth Solo on va choisir la distance de recul la hauteur et le damping et ça va nous permettre tout simplement d'avoir cette vue euh, qui, euh, qui comme vous pouvez le voir qui est assez sympa euh, évidemment les paramètres sont ajustables hein. si, si je mets deux vous pouvez voir ici hop euh, voilà je vois un peu plus du dessus voilà donc euh, en fait tout ça est ajustable en fonction de ce que vous voulez faire mais voilà, je tenais à mettre à disposition ce pré Alors, dites-moi surtout euh, bah, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser un commentaire euh, dans l'article sur le site quand vous le récupérez, si vous le récupérez. Voilà, donc c'est un, un essai, c'est un, euh, un peu une première asset. Euh, je n'exclus pas d'en faire à l'avenir si vous trouvez que l'idée est plutôt bonne. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye